Encore une fois, nous nous retrouvons euh, pour parler d'État de droit et liberté des médias en Pologne. Et une fois de plus, une résolution qui risque de rester lettre morte. Nous avons parlé de l'État de l'Union ce matin, la réduction au silence des médias, la répression de toute dissidence démocratique, des journalistes interdits de couvrir une nouvelle crise humanitaire qui se joue à la frontière biélorusse avec la déclaration de l'État d'urgence. Quelle triste alerte de l'État de notre Union venant de la Pologne. Oui, il faut effectivement déclarer un état d'urgence, mais une urgence pour les médias qui sont en danger, pour l'indépendance du système judiciaire, pour la sécurité des jeunes LGBT et des droits des femmes, pour les libertés, pour l'état de droit. Exigeons l'application complète de la directive service des médias audio audiovisuels. Exigeons le respect des jugements de la Cour de justice. Utilisons avec courage tous les outils à notre disposition sans plus attendre. Si les États membres ne défendent pas nos valeurs, ce sont l'Union européenne, ses institutions et la crédibilité de nos propos qui sont en danger. Merci.